Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 155. Aujourd'hui, je vous fais la critique d'un produit qui a été poussé par un abonné, le Amnesia de Marc-André. Un grand plaisir de vous voir, euh, merci à toi Marc-André. On s'est rencontré la semaine dernière, on a passé un beau deux heures de parler de tout et de rien. Et euh, Marc-André m'a remis trois variétés différentes euh, qui fait pousser euh, dans des tentes et on peut aussi le voir euh, sur sa chaîne YouTube euh, qui s'appelle le Grow Show. Le Grow, G-R-O-W, Show, S-H-O-W. Allez voir ça, Marc-André, là il nous montre les différentes variétés qu'il fait pousser. Euh, il nous explique un peu les différentes euh, étapes, différents stades où la plante est rendue, euh, stade de croissance, stade de floraison, etc. Beaucoup de variétés. Euh, J'ai regardé ta dernière vidéo. Euh, juste une petite parenthèse comme ça, tu faisais pousser le Gorilla Glue. Le Gorilla Glue, c'est une variété que mon ami Yannick m'avait envoyée. J'avais vraiment adoré le Gorilla Glue. Vraiment exceptionnel comme goût. Mais la petite parenthèse, euh, c'est que j'étais aux Indiens, euh, voir un peu ce qui se passe aux Amérindiens dans la réserve autochtone à Oka. Euh, cette réserve-là, ça s'appelle Canis attaqué. Euh, plusieurs cabanes de cannabis là-bas, vous le savez très bien, c'est illégal. Il y avait du gorilloglou là-bas à 125$ l'once. Euh, oui, je l'ai senti. Ça l'a pris 0.5 secondes. J'ai refermé ça j'ai redonné. C'était de la de marde. OK? Quand on paye du cannabis à 125$, il faut pas penser que ça va être la même chose qu'un cannabis à 300 l'once. 125, c'est moins que la moitié. ok C'est très important. C'est pas parce qu'on achète du Gorilla Glue que c'est exceptionnel. Il faut vraiment savoir si ça a été bien poussé, des bons engrais. Est-ce que l'acide au départ, la semence au départ était bonne? Le, le phénotype qu'on appelle, je ne suis pas trop sûr Écrivez des commentaires. Mais il y avait des gens sur Instagram qui m'avaient écrit qu'ils avaient acheté du Gorilla Glue aux Amérindiens, à Oka, à Kanesatake. J'étais vraiment excité de ça. J'ai pas été capable de, de me retenir. J'ai été voir. Oublie ça. Ça n'a rien à voir avec le Gorilla Glue que Yannick m'avait envoyé. Donc j'espère que ton Gorilla Glue va être bien. Mais euh, c'est très important que quand on entend Girl Scout Cookie. Il faut savoir d'où ça vient, qui le fait pousser, il faut le voir. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est du top quality, 3A, 4A, comme on entend un peu parler. On va revenir au Amnesia. L'Amnesia, c'est un hybride côté Setiva. C'était un croisement entre le Cinderella 99, une variété qu'on ne connaît pas ici à Winman. Et on ne connaît pas ça non plus à la SQDC. Par contre, pour faire le Amnesia... Il faut faire un croisement entre le Cinderella 99 et le Jack Herrera. Le Jack Herrera, on connaît ça très bien ici à Winman et à la SQDC. Euh, moi, j'ai essayé deux Jack Herrera, dont le Sunday Special de Riff et le Renoué de Soleil. Euh, Soleil et Riff, les deux compagnies appartiennent à Afria. Mais il y a aussi un troisième et un quatrième produit de Jack Herrera à la SQDC. On sait que Edison, qui appartient à Organigram, ont le Rio Bravo, que je n'ai pas encore essayé. Mais le Rio Bravo, c'est un Jack Herreraire. Et aussi un quatrième Jack Herreraire avec Dubon, euh, qui ont tout simplement appelé leur Jack Herreraire Jack Herreraire. Euh, je n'ai pas essayé le Jack Herreraire de Dubon. Pourtant, c'est un produit qui est à la SQDC depuis déjà un an. Euh, j'ai pas été capable de me le procurer et une fois je pense que j'avais la possibilité de me le procurer mais je m'étais acheté d'autres produits là euh, qui étaient un petit peu plus récents et puis que les gens voulaient avoir un petit peu plus une critique plus rapidement un jour, un jour, on va se procurer le Jack Rare de Dubon donc avec le Jack Herer et le Cinderella 99 on obtient le Amnesia j'ouvre ça immédiatement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y en est ça a été bien scellé je vais euh, remettre le cannabis restant euh, dans un autre contenant l'humidité est très bonne oh! je ne m'attendais pas à je m'attendais pas à que ça soit euh, gommant un petit peu hein? très intéressant le givrage la résine, c'est résineux la senteur maintenant euh, Marc-André me l'a dit, d'être vraiment transparent, puis vous le savez très bien, très bien que c'est ça qui va arriver. Euh, écoutez, il m'a envoyé trois variétés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y en a une que je vais aimer plus que les trois autres. Donc, euh, des fois, quand on envoie seulement une variété, euh, si je la trouve pas bonne, ben, c'est malheureux. Mais sur trois variétés, euh, je vais avoir le 1, le 2 et le 3. Donc, ici, on a l'amnésia. C'est vraiment euh, très fort comme goût là. Je suis vraiment surpris. Euh, félicitations. Des beaux tricones, des beaux tricones. Comment je pourrais te décrire ça? Euh, ça sent. Euh, ça sent une chose. <rire> c'est pas fruité, c'est pas sucré, c'est pas le diesel. C'est, euh, on pourrait dire, boisé, hein? Boisé pas mal. Écoute, c'est... Euh, comment qu'ils disent ça, eux autres? Pas poivré, non. Euh, la menthe. C'est le boisé qu'on connaît. C'est boisé euh, le pain. Vraiment euh, très prononcé comme euh, arôme. All Je me roule un joint de Amnesia. Euh, Marc André avec sa chaîne le gros show euh, a été aussi rencontré euh, le show de boucan Mart Tattoo. Et puis en passant, allez vous procurer un bracelet euh, du show de boucan euh, vraiment abordable. Puis encore une fois, ça nous aide euh, financièrement. À se, procurer du, à se procurer du cannabis euh, lui je sais que Mark Tattoo se procure des banques. Euh, je pense qu'il veut se construire aussi un petit cabanon pour être un peu plus intime avoir plus d'intimité, faire des modifications dans le cabanon existant qu'il a allez l'encourager c'est vraiment euh, abordable comme prix et puis euh, avec le profit qu'il va faire c'est pour réinvestir dans la chaîne ok on met beaucoup d'énergie avec vous, on fait beaucoup de vidéos on vous remercie beaucoup beaucoup pour euh, le temps que vous nous donnez ensemble et pour euh, les petits cadeaux que vous nous faites. Alright, on revient au Ramnésia. On va égrainer ça. Je vais mettre une photo sur euh, Weed We Command. Je pense que ça vaut la peine. On va pouvoir voir qu ce que ça en est. Vraiment excité euh, de tous les cadeaux que vous me faites. Euh, on sait que dernièrement, j'ai ouvert une enveloppe, euh, les cadeaux de Dave. Et puis, il m'avait envoyé le Durban Poison. Puis, je me demandais, euh, ça venait d'où, ça? Parce que je savais que le Durban Poison euh, était présent dans une variété connue. Et bien, c'est le Girl Scout Cookie. Le Girl Scout Cookie, c'est un croisement... Et le Oji Kush, <rire> je viens d'aller voir pour être sûr, le Oji Kush c'est la base de ma variété préférée, euh, le Oji Kush, Pink Kush, uh, Docidos, uh, Purps, le Dosidos j'avais pris ça aux amérindiens, euh, ça a vraiment le goût là, diesel, euh, je me suis informé avec euh, des gens, et puis euh, le goût chimique, quand je dis que ça goûte chimique, ça sent le chimique, c'est vraiment le goût du diesel finalement. Donc, euh, c'est mon arôme préféré. Le Pink Kush, c'est vraiment diesel et fleur, floral. Moi, je disais sucré aussi. Donc, c'est ça, le OG Kush, une des variétés euh, les plus populaires sur la Terre. Euh, mélangeant avec le Durban Poison, fait le Girl Scout Cookie. Donc, vraiment, Dave, euh, j'ai vraiment hâte d'essayer le Durban Poison. Vraiment hâte. Mais d'après moi, avec le Glow Scout Cookie, j'avais déjà essayé euh, un cadeau d'un abonné. Euh, je pense que c'était Yannick. Le Glow Cookie, il avait un petit goût de, de OG Kush, un petit goût de diesel. Mais il y avait un autre petit goût, je pense que c'était terreux, je pense. Je m'en souviens plus. Mais euh, d'après moi, le Durban Poison, je ne l'ai pas senti à travers euh, l'enveloppe. Peut-être que je vais l'aimer moins que le OG Kush, hein. Anyway, là. Mais de la qualité. Je voyais la cocotte, là. Grosse qualité. Grosse qualité. All right. On revient à Marc-André. Le Amnesia. Vraiment euh, boisé. Vraiment boisé, boisé. Ce qui est important, c'est de flusher les racines. Flusher les racines, c euh, ça veut dire quoi C'est arrêter de donner de l'engrais les trois dernières semaines de floraison. Quand on fait pousser le cannabis, on met de l'engrais dans la terre. Puis là, ça pousse, ça pousse. Puis à un moment donné, faut arrêter de mettre de l'engrais. faut juste donner de l'eau pour les trois dernières semaines. Si on continue à donner de l'engrais, ça va nous brûler dans la bouche. Ça va être fort sur les lèvres. Les produits euh, chimiques d'engrais, euh, on, on le sent, on le goûte, c'est désagréable. Avec l'amnésia, il n'y a pas de problème ici. Les racines ont été flushées, il n'y a aucun problème d'engrais. Il goûte meilleur que qu'est-ce qu'il sent. <coughs> ouais, ouais, ouais. Le boisé... Ça euh... sent vraiment euh, boisé, là. Boisé, mais... Le pain, l'épinette. Le sapin. Quand on le fume... Euh, plus agréable. Boisé, je vais vous dire un petit peu sucré. Mais au moins, il n'y a pas de cariophilène là-dedans. Il n'y a pas de maudit épicé. Euh, C'est une, une qualité que j'aime bien. Mais ce pas dans mes meilleurs cannabis, parce que mes meilleurs cannabis, c'est saveur diesel. qu'il faut qu'il y ait du OG couche. Pourtant, euh, ici, c'est le Cinderella 99 mélangé avec le Jack Herrera. Le Jack Herrera, c'est un sativa. Et puis, c'est pour ça que le Amnesia, c'est considéré euh, hybride côté sativa. L'Amnesia, ici, euh, ils disent fruité, poivré et puis la menthe sur le site de la Leafly. quand Quand je dis fruité, j'aime ça savoir un peu quel fruit, tu comprends? Mais, je t'ai dit sucré, parce que je ne suis pas capable de décrire un fruit. Pardon, pardon. Le poivré, pourtant, c'est considéré dans euh, le cariophyllène. La terpène, cariophyllène, il y a plusieurs... Euh, Produits qui sont reliés au cariophilène, qui donnent le goût de ça. Mais je, ça va très bien ici. Quand je dis ça va très bien, c'est parce que j'aime vraiment pas ça le cariophilène. Ouais, fruité, fruité. Euh Euh, félicitations, Marc-André. Félicitations. Euh, moi, au départ, je félicite tous ceux qui font pousser du cannabis et qui sont capables de flusher. Euh, et on le sait, hein, moi, ça, ça arrivait peut-être deux, trois fois par année. Euh, une fois, deux fois par année, que j'étais fâché après mon pocheur. J'ai dit, ça me brûle, mon homme. Non, non, non, c'est toujours la même affaire. Non, non, de toute façon, euh, je le sais. Je le sais. Si je te dis fruité et que je te dis à l'arrange, euh, tu vas me dire oh ouais, c'est comme le Tangerine dream, dream. Mais non, non, non, non, non, non, non, non. non, que Je te le dirai pas, ok Je te le dirai pas que ça goûte l'orange. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce à ma vidéo. Va t'inscrire sur euh, Weed Indie Command. On est déjà rendu à plus que 1000 abonnés. Et puis en passant, euh, j'attends le facteur. Ciao!